Dans la vidéo sur les opérations de symétrie du cristal, nous avons vu comment analyser et décrire une opération de symétrie d'une structure cristalline avec la notation de Zeitz. Nous allons maintenant voir, au travers d'un exemple, comment combiner ces opérateurs pour obtenir l'ensemble des opérations de symétrie d'un cristal. Cet ensemble est appelé groupe d'espace. Un groupe d'espace résulte de la combinaison d'opérations de symétrie ponctuelles, rotation et rotoinversion, et d'opérations de symétrie de translation. Translation de réseau, qu'elles soient primitives ou liées à un centrage de maille, et translation combinée à une rotation ou une réflexion par rapport à un plan. La combinaison des 32 classes cristallines, c'est-à-dire des groupes ponctuels de symétrie compatibles avec la symétrie de translation, avec les 14 réseaux de Bravais conduit à 230 groupes d'espace dans un espace tridimensionnel. Prenons un de ces 230 groupes d'espace CMCE. La notation utilisée pour désigner un groupe d'espace comprend, en premier lieu, une lettre majuscule, généralement en italique, indiquant le mode de réseau de Bravais P, A, B, C, I, F ou R. Ici, le C majuscule indique qu'il s'agit d'un réseau décrit par une maille centrée de type C. Ensuite, des opérations de symétrie qui permettent de construire le groupe d'espace dans son ensemble. Elles sont présentées dans le même ordre que celui défini pour les classes cristallines. Il s'agit des générateurs du groupe. Nous avons dans notre exemple un miroir, un plan de glissement de type C et un plan de glissement de type E, c'est-à-dire la superposition de deux plans de glissement B et C. À partir de ce symbole, CMCE, on dérive facilement la classe cristalline et le système cristallin en enlevant toute référence aux translations. La classe cristalline s'obtient ainsi en enlevant la lettre qui désigne le mode de réseau et en remplaçant les axes hélicoïdoses éventuels par des axes de rotation et les plans de glissement par des miroirs. En faisant cela pour notre groupe d'espace CMCE, nous obtenons la classe cristalline MMM. Le système cristallin est donc orthorhombique puisque nous avons trois directions de barres. Rappelons en effet qu'une roto-inversion de barres n'est rien d'autre qu'un miroir. L'ordre des éléments de symétrie est celui défini pour la classe cristalline. Le miroir est perpendiculaire à A, le plan de glissement de type C est perpendiculaire à B, et les plans de glissement de type A et B, représentés par le symbole E, sont perpendiculaires à C. Nous allons maintenant construire ce groupe d'espace en faisant un choix d'origine, c'est-à-dire en positionnant les trois opérations de symétrie données par rapport à l'origine. M en 0, Y, Z, ce qui veut dire qu'il s'agit d'un plan BC puisque les deux variables sont y et z, et que le plan est situé à x égale 0. C en x 1 quart z, ce qui indique que c'est un plan AC situé à y égale 1 quart. E en x y 1 quart, ce qui signifie que c'est un plan AB situé à z égale 1 quart. Étant donné la complexité de représentation des groupes d'espace, nous allons travailler, comme c'est la coutume, en projection. Comme le système cristallin est orthorhombique, nous devons choisir une métrique orthorhombique. Dessinons la maille orthorhombique en projection selon C, c'est-à-dire sur le plan AB. Prenons une position générale en x y z et marquons cette position par un cercle. Notez bien que cette position symbolise un atome ou plus généralement un ensemble d'atomes, d'ions ou de molécules. La position peut tout à fait représenter par exemple une protéine avec une centaine d'atomes. Comme notre représentation est bidimensionnelle, il est nécessaire d'indiquer explicitement la coordonnée qui manque, ici plus z. Pour alléger la représentation, nous n'avons noté que le plus de plus z, ce qui signifie que la position générale est à plus la coordonnée selon l'axe cristallographique qui n'est pas dans le plan. Ici, la position est à plus zc. Attention au système d'axes utilisé pour déterminer la coordonnée qui manque. Notez que ce n'est pas toujours une projection sur le plan AB, et donc la coordonnée Z. Positionnons le premier élément de symétrie, c'est-à-dire le miroir perpendiculaire à A, situé à x égale 0. Représentons ce miroir perpendiculaire au plan de projection par son symbole, c'est-à-dire un trait épais. Continuons avec le deuxième élément de symétrie, le plan de réflexion avec glissement de type C, perpendiculaire à B, est situé à y égale 1 quart, dans notre choix d'origine. Puisqu'il est perpendiculaire au plan de projection et que la translation associée de 1 demi de c est perpendiculaire à ce même plan, il est représenté par une ligne de points. Enfin, terminons par les deux plans de glissement a et b qui se superposent, d'où la notation e. Ils sont perpendiculaires à c, et donc parallèles au plan de projection, et situés à z égale 1 quart. Nous les notons en haut à gauche avec un seul symbole qui indique à la fois le plan de réflexion, le glissement de 1,5 de A pour le plan de glissement de type A et le glissement de 1,5 de B pour le plan de glissement de type B. La cote de 1 quart est explicitement indiquée. Appliquons l'opération de symétrie miroir à la position de départ x, y, z. Nous obtenons une position équivalente en "-x, y, z". La symétrie de translation plus A génère une position équivalente dans la maille de base en 1-x, y, z. Il faut en effet se souvenir que toutes les mailles sont identiques au niveau de la métrique et de leur contenu. La combinaison de l'opération miroir et de la symétrie de translation plus A génère un miroir perpendiculaire à A situé à x égale 1 demi. Notons ce miroir. De la même façon, la symétrie de translation plus A génère une position équivalente en 1 plus x, y, z, ce qui fait apparaître le miroir à x égale 1. Notons alors que les miroirs sont distants d'une demi-périodicité. Supprimons les informations qui ne sont pas indispensables et conservons uniquement les positions dans la maille de base. Poursuivons avec le plan de glissement de type C. À partir de la position générale x, y, z, nous effectuons d'abord une réflexion vis-à-vis -vis du plan AC situé à y égale 1 quart, et ensuite un glissement parallèlement au plan de 1 demi de C. Nous générons ainsi la position x, 1 demi moins y, 1 demi plus z. Attention, la notation 1 demi plus sous-entend 1 demi plus z, et ne doit pas être confondue avec plus 1 demi, qui indiquerait que la position serait à z égale plus 1 demi. En matérialisant la position dans la maille voisine à x, 1 y, z, nous faisons apparaître un second plan de glissement de type C à y égale 3 quarts. Comme tout à l'heure pour les plans miroirs, notons que les plans de glissement sont distants d'une demi-périodicité. Supprimons du dessin la position en dehors de la maille de base. Considérons maintenant le plan de glissement de type E qui, nous le savons, symbolise la superposition de deux plans de glissement, l'un de type A et l'autre de type B. Prenons celui de type A. Appliquons l'opération de symétrie plan de glissement de type A à la position x, y, z. Effectuons d'abord l'opération miroir qui nous amène à la verticale de la position en x, y, 1 demi, moins z. suivi du glissement de 1 demi de A pour arriver à la position 1 demi plus x, y, 1 demi, moins z. Il est facile de montrer que la symétrie de translation induit un autre plan de glissement à z égale 3 quarts. Sur le schéma, pour ne pas surcharger la représentation, nous n'indiquons cependant que celui à z égale 1 quart. le second à z égale 3 quarts étant implicite. Pour compléter le groupe, il n'y a pas de démarche prédéfinie. Nous allons appliquer, dans l'ordre que nous voulons, les opérations de symétrie que nous avons déjà, ou que nous allons faire apparaître, aux positions équivalentes, jusqu'à ne plus pouvoir générer de nouvelles positions, et donc de nouvelles opérations de symétrie. Par exemple, appliquons le miroir en x égale 1,5 à la dernière position obtenue demi plus x, y, 1 moins z. Nous obtenons une position équivalente en 1,5 moins x, y, 1 moins z. Posons-nous alors la question de savoir quelle est l'opération de symétrie qui nous fait passer de la position générale de départ, x, y, z, à cette nouvelle position en 1 x, y, 1 demi z. Nous voyons, à partir des positions, que la partie ponctuelle de l'opération de symétrie fait passer de x, y, z à x, y, z. Il s'agit donc d'une rotation d'ordre 2 selon B, c'est-à-dire autour de la droite nodale 0, 1, 0. Nous voyons aussi, à partir des positions, que la translation associée est de 1 0, 1 /2. Comme il n'y a pas de translation intrinsèque, c'est-à-dire selon B, parallèlement à l'axe de rotation, il s'agit bien d'une rotation d'ordre 2 et pas d'un axe hélicoïdal de 1. La translation extrinsèque de 1,5 de A et 1,5 de C, perpendiculaire à l'axe de rotation, nous indique que l'axe 2, selon B, est situé à 1 quart de A et 1 quart de C. Indiquons cet axe sur la figure par son symbole, c'est-à-dire une flèche, et notons sa cote de 1 quart. La combinaison de l'axe 2 et des translations de réseau génère d'autres axes d'ordre 2. Indiquons-les sur le dessin en les faisant figurer de part et d'autre de la maille. Notez qu'il existe deux axes d'ordre 2 situés à z égale 3 quarts à la verticale des deux axes d'ordre 2 à z égale 1 quart et qui ne sont pas notés sur la figure. Comme pour les plans de glissement tout à l'heure à z égale 3 quarts, ils sont implicites. Poursuivons en appliquant le plan de glissement de type C à y égale 1 quart à la dernière position générée, 1 demi-x, y, 1 demi-z. Nous obtenons la position 1 demi-x, 1 demi-y, z. Déterminons l'élément de symétrie qui nous fait passer de la position de départ x, y, z à cette nouvelle position. Nous voyons que la partie ponctuelle nous fait passer de x, y, z à moins x, moins y, moins z. Il s'agit alors d'un centre d'inversion. La translation extrinsèque associée est de 1/2 1 1,5, 0. Le centre d'inversion est donc situé à x égale 1 quart, y égale 1 quart et z égale 0. Indiquons-le sur la figure avec son symbole, un petit cercle. Nous n'indiquons pas la code z, ce qui veut dire qu'elle est implicitement égale à 0. Positionnons les autres centres d'inversion obtenus par combinaison avec les translations de réseau. Ils sont positionnés toutes les demi-translations selon A, B et C. Comme précédemment, les centres d'inversion situés à Z égale 1,5 à la verticale des centres d'inversion à Z égale 0 sont implicites. Leurs codes 1,5 ne sont pas indiqués. En appliquant le miroir perpendiculaire à A et situé à X égale 1,5 à la dernière position générée, nous obtenons la position équivalente 1 demi plus x, 1 demi moins y, moins z. Quelle nouvelle opération de symétrie avons-nous introduite Pour le découvrir, posons-nous la question de savoir comment on passe de la position x, y, z à la position 1 demi plus x, 1 demi moins y, moins z. Pour la partie ponctuelle de l'opération de symétrie, nous voyons que nous avons affaire à un axe d'ordre 2 selon A, qui nous fait passer de x, y, z à x, moins y, Z. La partie translatoire se décompose en une partie intrinsèque parallèle à l'axe de rotation, 1 demi de A, et une partie extrinsèque, 1 demi de B plus 0 C. Il s'agit donc d'un axe hélicoïdal de 1, puisqu'à la rotation est associée une translation parallèlement à l'axe de rotation. Par ailleurs, la partie extrinsèque nous indique que l'axe hélicoïdal est situé à 1 quart de B et 0 C. Indiquons cet axe hélicoïdal sur la figure à l'aide de ce symbole la demi-flèche. Et complétons avec les autres axes hélicoïdaux induits par les translations de mailles. Poursuivons en appliquant à nouveau le miroir, mais cette fois-ci à la position x, 1 demi-y, 1 demi plus z. Nous obtenons la position 1-x, 1 demi-y, 1 demi plus z. Toujours avec la même logique, déterminons l'opération de symétrie qui nous fait passer de x, y, z à 1 x, 1/2 y, 1/2 z. La partie ponctuelle correspond à une rotation d'ordre 2, l'axe 2 étant selon c. Quant à elle, la partie intrinsèque de la rotation, c'est-à-dire celle parallèle à l'axe de rotation, soit 1/2 de c, nous indique qu'il s'agit d'un axe hélicoïdal. Finalement, la partie extrinsèque de la rotation. 1A plus 1 demi de B nous renseigne sur la position de l'axe hélicoïdal à 1 demi de A et 1 quart de B. Dessinons cet axe hélicoïdal ainsi que les autres axes hélicoïdaux issus de l'application des translations de mailles. Nous avons maintenant exploité tous les éléments de symétrie du symbole du groupe d'espace, sauf la translation non primitive correspondant au centrage de type C. À partir de la position de départ, x, le centrage de type C génère une position en 1 demi plus x, 1 2 plus y, z. La partie ponctuelle est l'identité et la translation de 1 2 de A plus 1 demi de B correspond bien au centrage de type C. A noter qu'il n'y a pas de symbole sur la figure pour indiquer le centrage de type C. Nous allons aller plus vite pour la suite de la construction du groupe d'espace car la méthode utilisée est la même que celle établie pour le début de la construction. L'application du miroir perpendiculaire à 1 à la position 1 demi plus x, 1 demi plus y, z, conduit à la position 1 demi moins x, 1 demi plus y, z, et fait apparaître un plan de glissement de type B perpendiculaire à A et situé à x égale 1 quart. Positionnons le plan équivalent. À partir de la dernière position, l'axe 2 selon B génère la position x, 1 demi plus y, 1 demi moins z, et fait apparaître le plan de glissement de type B, perpendiculaire à C, est déjà affiché dans la combinaison des plans de glissement notés par E. Toujours à partir de la même position, le centre d'inversion en 1 quart 3 quart 0 engendre la position à x 1 y moins z. Et fait apparaître un axe 2 selon A à y égale 1 demi et z égale 0, ainsi que les axes 2 équivalents. À nouveau. A le centre d'inversion, mais cette fois-ci à partir de la position x, 1 demi plus y, 1 demi moins z, conduit à la position 1 demi moins x, 1 moins y, 1 demi plus z, et donc à un axe hélicoïdal de 1 selon C en 1 quart de A et 1 demi de B, ainsi qu'à des axes de 1 équivalents. Partant de cette dernière position, le miroir donne une position équivalente à 1 demi plus x, 1 moins y, 1 demi plus z. Ce qui correspond, pour la position de départ x, y, z, à un plan de glissement de type n perpendiculaire à b situé à y égale 1,5 ainsi qu'aux autres plans équivalents. En enchaînant avec le centre d'inversion, nous générons la position 1-x, 1,5 plus y, 1 moins z, associée à un axe hélicoïdal selon b situé à x égale 1,5 et z égale quart, auquel s'ajoutent les axes équivalents. Finalement, à partir de la position 1 demi plus x, 1 demi plus y z, le centre d'inversion donne la dernière position en 1-x, 1-y, moins z, et donc un autre centre d'inversion en 1 1,5, 1 demi 0, et les centres d'inversion équivalents. Comme nous l'avons indiqué, il y a de multiples façons équivalentes d'arriver au résultat final, selon les positions et les opérations de symétrie utilisées. Nous savons que nous en avons terminé avec la construction du groupe d'espace car, d'une part, nous avons utilisé tous les générateurs du groupe, les trois opérations M, C et E, le centrage c et les translations de réseau primitives, et, d'autre part, il n'est plus possible de générer de nouvelles positions à partir des positions existantes, quel que soit l'élément de symétrie choisi. A noter que l'identité, qui permet de passer d'une position donnée à elle-même, n'est pas indiquée sur la figure mais elle doit bien être comptée comme une opération de symétrie. Les translations primitives de réseau, qui sont bien entendu aussi des opérations de symétrie de la structure cristalline, sont implicites. Elles ne sont pas dénombrées, étant par définition un nombre infini. En guise de vérification, il est à noter que le groupe d'espace comprend autant d'opérations de symétrie que de positions générales équivalentes. Le nombre de positions équivalentes est appelé la multiplicité de sites. Elle est ici de 16 pour une position générale, mais elle est réduite pour des positions dites particulières, c'est-à-dire localisées sur des éléments de symétrie symorphique, c'est-à-dire n'impliquant pas de translation intrinsèque non primitive. Dans cette vidéo, nous avons vu comment générer le groupe d'espace CMCE à partir de ce symbole. Nous avons représenté ce groupe d'espace en projection selon C sur le plan AB, en utilisant les notations conventionnelles standardisées. La démarche utilisée pour cet exemple est applicable à la construction de tous les groupes d'espaces.